Attention, va. Et parfait, tout a l'air de fonctionner. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live sur Facebook avec le, les entraînements sur les techniques hello, hello. du praticien PNL. Euh, on va euh, vous placer le lien pour nous rejoindre dans le zoom en commentaire. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez l'envie de participer et de pouvoir pratiquer avec nous ces fameuses techniques. Hop, on va laisser le temps aux gens de se connecter tranquillement. Parfait. Salut, Ordo. Oh. Salut. Bonjour Salut. tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Anna. Bonjour Karine. Bonjour euh, Ju. <rire> bonjour Margot. Salut. Bonjour. Hello, allô. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Super. Oui, merci. Hop. Alors, on va noter ça. Parfait. Bonjour. Alors, bonjour, bonjour. Salut. Pour ceux qui sont sur, euh, sur Facebook, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Zoom. On vous remettra plusieurs fois pendant le, pendant le direct. Alors, euh, aujourd'hui, c'est l'entraînement sur les techniques du praticien PNL. On va continuer sur le traitement des croyances. qu'on n'en avait fait qu'une seule la dernière fois. On n'avait vu qu'une seule technique. Bon, C'était aussi euh, celle peut-être qui était la plus complexe. On va euh, voir aujourd'hui au moins euh, une sur les deux qui restaient. Euh, on a le traitement de la croyance via le sens de l'ouïe, via l'audition, et on a le traitement de croyance par collapse. Alors, lequel des deux peut-être pourrait vous intéresser le plus aujourd'hui entre le traitement de croyance auditif ou le traitement de croyance en collapse Et puis, on va se, se concentrer d'abord sur celui-là pour ensuite. Euh passer au deuxième si jamais on a, on a assez de temps devant nous. Si vous avez une petite préférence, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Collapse, j'aimerais bien. Collapse, tu aimerais bien Ok. Ok, ok. Alors, hop, on va aller s'organiser pour le collapse. Euh, pour ceux qui ont le protocole, euh, si jamais vous cherchez, c'est le numéro euh, 58. Technique de changement de croyance dans le praticien PNL a donc changé une croyance limitante avec la technique collapse de la numéro 58. fiche numéro 58, si jamais il y avait besoin. Alors, on va peut-être passer du coup en revue euh, un petit peu la, la méthode, la technique. Je peux vous partager sur l'écran, d'ailleurs, peut-être. Euh, le document, ça va permettre de voir ça ensemble peut-être plus facilement. Alors, est-ce que si je fais ça, ça a l'air de fonctionner comme ça. Parfait. Je vais vous partager mon écran. Salut, Guylaine. Salut. Désolé d'allumer en retard. Oh, on vient juste de commencer. T'es pas en retard. <rire> OK, est-ce que vous voyez bien mon écran Oui. Oui ouais Si jamais vous avez besoin, vous faites un petit screenshot pour la barre sous la main pour la suite, si jamais vous avez envie. Hop. Merci pour la confirmation, Saïd. Alors, ok, donc si on regarde la technique de collapse, ça sert à quoi Ça sert vraiment à pouvoir en fait, faire se percuter deux croyances ensemble de façon à ce qu'on puisse tout simplement soit faire émerger une nouvelle croyance, soit euh, tout simplement annuler au moins la croyance négative. Donc, l'idée euh, du protocole, et puis on va le je vais le pratiquer une fois avec vous et ensuite on va refaire comme la dernière fois, on va séparer en petits groupes et pour ceux qui auraient des questions ou qui voudraient discuter en dehors des techniques, on pourra le faire. Je vous laisserai un petit 10-15 minutes pour la pratique. Comme ça, pourrez... comme ça, vous pourrez échanger avec nous, avec Samir, si jamais vous avez envie en dehors de la pratique de technique. Donc, premier, première étape du protocole qui va être importante, euh, c'est le fait d'identifier la croyance négative telle qui est présente et bien sûr dont la personne est vraiment convaincue dans le sens où si la personne n'est pas convaincue euh, par sa croyance, ça va être difficile de faire un traitement de croyance parce que dans ce cas-là, c'est juste une information sur laquelle elle se base peut-être, mais qu'elle est déjà en doute dessus. Donc, on veut vraiment s'intéresser à « j'ai une croyance négative et je suis tellement convaincu que c'est présent et que ça me guide au quotidien. » La deuxième étape, ça va être de mettre la personne en situation avec une équivalence concrète. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop versés dans le vocabulaire qu'on utilise en PNL, quand on parle d'équivalence, bah tiens, on va faire travailler les, les étudiants PNL. On va aller regarder dans la liste ce qu'on a. Alors, Samir, peut-être Dan, euh, si c'est bien toi. Et puis, euh, Margot. Margot. Uh -huh. Qui a envie de, de préciser c'est quoi une équivalence On va réviser un peu en même temps. C'est cool. Alors, une, une équivalence. Uh -huh. En fait, il y a, par exemple, dans notre vocabulaire, il y a certains mots en fait, qui veulent dire quelque chose pour nous, mais qui ne veulent pas forcément dire la même chose pour la majeure partie des gens. Donc, en fait, euh, par exemple, en tout cas, pour les équivalences complexes, euh, complexes au niveau des mots, c'est que parfois, par exemple, ce que je vais utiliser pour signifier la tristesse ne va pas être la tristesse pour l'autre. Et du coup, en fait, c'est des mots qui à peu près se ressemblent et qui signifient à peu près la même chose, si je ne me trompe pas. Oui. C'est euh, vraiment le principe, effectivement, de l'équivalence. Quand on parle d'équivalence en, en PNL, on parle en fait, de tout le détail, de qu'est-ce que ça signifie pour nous. Fait que, quand on parle d'une croyance limitante, croyance négative dont la personne est convaincue, on va demander en fait, à la personne de se mettre dans une situation où on a une équivalence, mais qui est concrète. C'est-à-dire, si tu me dis bah, « je crois que je ne suis pas capable de réussir dans la vie », OK, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi Qu'est-ce que tu mets dedans C'est quoi, quoi un exemple où tu vas pouvoir me donner du détail, où tu vas pouvoir me donner de l'information qui montre que dans cette situation, eh bien, tu es connecté à l'équivalence de ta croyance négative. Ça va pour tout le monde Ça, ça fait du sens S'il y a des questions, n'hésitez pas, on en profite. On fait un mini-cours en même temps. Ça a l'air d'être pas mal pour tout le monde. Parfait. OK. Donc, une fois qu'on a ça, alors on va explorer l'index de computation. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est l'index de computation parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais en gros, l'index de computation, c'est trois espaces dans notre système intérieur qui s'auto-régulent et qui dirigent un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a les comportements, on a les pensées et on a les émotions. Ce qu'on veut, c'est trouver les états internes, donc les émotions, et le CE, c'est les comportements externes. Donc, on va vraiment aller chercher tous ces éléments-là. Une fois qu'on a trouvé c'est quoi les émotions qu'on ressent et les comportements externes qui en résultent, on va donner un nom de couleur et une forme, un symbole à la croyance négative. Cette partie-là, elle est importante. Parce que si la personne qu'on accompagne sur le traitement de croyance doit se rappeler de toute l'équivalence qui se cache derrière sa croyance négative, ça va être super compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement euh, faire en sorte de mettre en avant un symbole, une idée, une image, une couleur, une forme qui permettra eh bien, tout simplement à chacun de, euh, de pouvoir travailler sur ce symbole. C'est ça qui est bien avec l'inconscient, c'est qu'on peut lui donner un symbole pour représenter quelque chose et une fois qu'il sait que ce symbole est lié à ce quelque chose, on n'a plus besoin de penser au reste. On peut juste se concentrer sur le symbole, ça marche tout aussi bien, ça simplifie. Cinquième étape, on fait énoncer la croyance euh, par laquelle la personne aimerait remplacer la première. Donc, on est bien entendu sur une croyance qui va être plus aidante, qui va être plus positive, qui va être plus importante. Et on fait exactement le même processus. On va chercher à remettre en situation par une équivalence qui va être concrète. Et ensuite, on va explorer l'index de computation. Donc, état interne, comportement externe, encore une fois, on trouve un nom de couleur, une forme, un symbole pour cette croyance positive. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va prendre ces deux croyances et qu'on va tout simplement les faire se percuter, on va les faire se rencontrer, on va les faire rentrer finalement en contact. et c'est par ce collapse qu'il va se passer quelque chose. Soit c'est la croyance positive qui va prendre le dessus parce qu'elle est plus intéressante, plus utile, qu'elle nous permet d'avancer, d'être plus confortable, soit elle va tout simplement créer une autre croyance qui va à la fois servir des bénéfices que recherche la croyance négative et des bénéfices que nous apporte la croyance positive. Donc, c'est vraiment d'aller chercher deux symboles, on fait rencontrer les deux symboles, et là, il se passe un changement. Et comme à chaque fois, bah, on fait une vérification de ce qu'on appelle l'écologie, alors du coup, Samir, tu as déjà répondu à l'autre question. Est-ce que... Est il y a quelqu'un d'autre qui aimerait nous rappeler ce que c'est que la vérification écologique. Je peux-tu m'essayer? Oui, bien sûr. En fait, c'est ce qui est conforme avec nos croyances, nos valeurs, nos, notre carte du monde, ce qui, ce, qui est, ce qui est en harmonie avec nous, finalement. Exact. Que, quand, quand on a... Quand on parle d'écologie, même la nature, hein, on prend le terme logique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a sa place et qu'est-ce qui fonctionne dans le système. Et c'est éco parce que ça respecte le système. Donc, quand on fait une vérification écologique, c'est vraiment ça, c'est de s'assurer. Est-ce que tout ce qu'on a mis en place au-dessus et surtout le résultat qui en ressort, est-ce que ça va être écologique ou pas pour la personne Et à partir de là, on fait une futurisation, comme on dit en sophro, ou un pont vers le futur, euh, comme on pourrait le dire en PNL, J'aime bien utiliser ce terme-là parce que c'est un, bon, euh, un bon symbole qui montre, OK, je, je vais vers le futur. Euh, et on vérifie tout simplement que ça colle et que, euh, et que tout, le monde est, tout le monde est OK. Et quand je dis tout le monde, c'est toutes les parties qu'on a à l'intérieur de nous, que tout le monde est OK pour aller dans cette direction-là. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde Est-ce qu'il y a des questions Alors que ce soit sur, euh, sur Facebook ou sur Zoom, n'hésitez pas par message débloquez votre micro Sentez-vous de... Non. On est bon Pour moi, c'est OK aussi. Ah, OK. Alors, on va arrêter le partage là. On va avoir besoin d'un cobaye, quelqu'un qui aura envie de traiter une croyance par l'approche du collapse. Et on est sur des croyances euh, moyennement profondes. Parce que si elles sont trop profondes, on ne pourra pas y aller. peux me lancer. Oui. Alors, tu as déjà eu la dernière fois. On peut peut-être laisser une chance oh. à d'autres s'ils veulent. <rire> Seulement s'ils veulent. Si, si jamais il si y a personne qui se lance, on te laissera la place, Anna, si c'est bon pour toi. Je ne vais pas te laisser dans le blanc. <rire> Alors, qui aurait envie Sachant qu'une croyance, c'est… Je pense quelque chose qui me bloque, je crois quelque chose qui me bloque, je suis persuadé de quelque chose qui me bloque. C'est qu'on peut vraiment prendre n'importe quel sujet. Je veux bien essayer Oui, Karine, ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous exposer euh, la croyance sur laquelle tu aurais envie de travailler aujourd'hui euh, J'ai l'impression que bosser sur trop de projets en même temps, c'est plus nuisible qu'autre chose. Okay. Et cette croyance-là, alors, <rire> j'ai envie de te dire, c'est une croyance sans être une croyance, mais cette croyance-là, si jamais tu l'enlevais, qu'est-ce qui se passerait euh... <rire> J'imagine que je me lancerais à fond dans tous les projets, mais vu que le temps, ce n'est pas non plus une ressource illimitée, bah, ce serait compliqué de mener de front tous les projets en même temps, en fait. Si, si on part de ce, euh, si ce principe-là, est-ce que ça vaut le coup d'enlever cette croyance-là Est-ce que finalement, cette croyance n'est pas aidante pour justement non. éviter de s'éparpiller et puis de, de s'épuiser de partout euh, Oui, on mieux l'enlever, oui. <rire> ouais. Parce que si, si, si, si on enlève cette croyance, du coup, il n'y a plus de frein on va à fond dans tout, tout le temps, partout. C'est quoi le risque oui. si on fait ça bah, Le risque, c'est de plus avoir d'énergie, d'avoir moins de temps pour d'autres choses, du coup. OK. Fait on, on serait mieux de garder oh, cette croyance-là. En fait, les... Ouais. Comment dis, on, on serait peut-être mieux de la garder, cette croyance, et de partir sur autre chose, peut-être. OK. <rire> <rire> Mais tu, tu, tu, tu peux finir ta, ta phrase. Hein. Je t'ai coupé encore de route. Vas-y. Non, du coup, je, je me rappelle plus, c'est pas grave. Okay. Est-ce que tu aurais une autre croyance qui est très limitante sur laquelle tu aimerais travailler? Euh, je réfléchis, là, il n'y a rien qui me vient. Mais euh, Si quelqu'un d'autre a une Correct. proposition. Ouais. Ouais. Si jamais tu as une autre idée qui te vient en tête. Parce que c'est certain que si, euh, si on t'enlevait la croyance que tu sais, on ne peut pas faire plusieurs projets en même temps puis se lancer à fond sur plein de trucs en même temps. C'est ça, c'est le résultat, c'est que tu risques de t'épuiser puis de pas vraiment avancer et de te retrouver dans plus de problèmes qu'autre chose. Mmh. Mais après, ça dépend combien il y a de projets. Si tu en as deux, voire trois, c'est peut-être raisonnable. Si tu en as dix, ça va être compliqué. Il y en aurait six, donc ça fait beaucoup quand même. <rire> ouais, ça fait beaucoup. Ah, euh... Qu'est-ce qui... Bah, tiens, par contre, on peut aller explorer. Il y aura peut-être autre chose. Euh... Qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin de ne plus croire qu'on ne peut pas faire plusieurs projets en même temps mmh. Je vais mettre la caméra, ça serait peut-être plus agréable pour ton mmh. euh, Qu'est-ce qui me ferait penser que enlever cette croyance, ce serait bien, c'est ça Si j'ai bien compris oui. Ce serait parce que comme ça, j'aurais l'impression d'acquérir plus de compétences en même temps plutôt que de faire des choix pour me dire, euh, je priorise d'abord cette compétence-là, puis après je fais cette compétence-là. Alors que pouvoir tout commencer en même temps, ça me permettrait d'acquérir plein de compétences en même temps, mais en même temps, je sais que ça ne me ferait pas avancer aussi vite que si je priorisais les choses. Donc euh, voilà. <rire> Et qu'est-ce qui serait important dans le fait d'acquérir toutes ces connaissances en même temps rapidement ça me ferait avancer plus vite. Et avancer plus vite, ça permettrait quoi Ah de... de mener à mieux de futurs projets, parce que je sais que ces compétences-là, elles pourraient être utiles pour des futurs projets. Et si j'ai envie de faire ces futurs projets plus tôt que... Enfin, juste plus tôt dans le temps, ben c'est mieux d'acquérir les compétences nécessaires à ces projets plus tôt. Et qu'est-ce qui ferait que ce serait important de les réaliser plus tôt ben... C'est une bonne question. <rire> ce serait plus l'envie de les faire tôt, je pense. Mm -hmm que, je sais pas, par exemple, un de mes projets, ce serait de m'améliorer en dessin, puisque je dessine beaucoup. Mais euh, je me rends compte qu'il y a des bases qui ne sont pas là du tout. Donc, j'ai pris une formation sur les bases du dessin. Et euh, là, je suis encore étudiante pour un an. Et en fait, dans le cadre de mes études, il y a la fac qui nous propose de participer à un concours de BD, auquel j'ai déjà participé deux fois. Et en fait, on peut y participer que quand on est étudiant. Et du coup, je me dis, ben vu que ça donne un cadre avec en fait, un thème et un certain nombre de pages limitées, en fait, et que ça donne, bah, si on gagne, de, des avantages, etc., bah, je me dis que j'aimerais acquérir les bases pour solidifier mes compétences en dessin, pour proposer un, un meilleur projet que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et je, mon projet de, de BD, du coup, serait limité dans le temps, parce que j'aurais juste jusqu'à mai 2022, pour le réaliser, yeah. par exemple. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de projets qui sont aussi limités dans ce temps, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont censés se réaliser cette année, mais je n'ai pas les compétences encore pour, et du coup, j'aimerais développer toutes ces compétences avant pour pouvoir réaliser ces projets cette année. Yeah. Voilà. Du coup, si, si c'était OK, on va explorer un petit peu plus, parce qu'il peut y avoir ouais. une croyance intéressante sur laquelle travailler, dépendra de ce qui reporte. Euh... Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi d'accomplir toutes ces choses, là, dans le, dans le même laps de temps. Je comprends qu'il y a la notion de temporalité liée probablement au fait que tu es à l'université, tes études, euh, que c'est probablement dans un cadre, mais qu'est-ce qui fait que tu aurais besoin de faire tout ça C'est quoi qui est derrière C'est me prouver que je suis capable, par exemple. Pour la bd je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mmh. euh, et voilà me, me prouver que j'arrive à aller en fait c'est surtout aussi me prouver que j'arrive à aller au terme d'un projet parce que par exemple il y a plein de dessins avant que je ne finissais jamais en fait le fait d'avoir une temporalité enfin d'avoir des contraintes en termes de temps de projet ben en fait je me dis ok j'ai ce temps là pour finir ce projet là mmh. et ça me donne des challenges et j'aime bien okay. et si jamais tu finis pas à temps les six projets tu en fais peut-être jusqu'à un ou deux, qu'est-ce que ça va représenter Qu'est-ce qui va se passer pour toi bah, En soi, dans ces six projets, en fait, c'est un peu des... Bah, par exemple, le projet de BD, eh bah, il est associé au projet d'acquérir de, des compétences en dessin. Donc, en fait, il y a des compétences qui sont... Enfin, des, des, des projets qui sont un peu interrelés. Okay. Mais euh... Donc, voilà, en fait, euh, ce serait des très gros projets, de développer un sous-projet, finalement. Je pense. Et si jamais tu réalises pas tous ces gros projets, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que tu vas penser Qu'est-ce que tu bah, vas dire C'est pas grave. Mais par exemple, si je fais pas la BD cette année, ben c'est pas grave. Je, je, me je me laisserai le temps pour acquérir les bases en dessin. Et puis je voilà. On... C'est pas la fin du monde. Mais bon, je me dis c'est dommage parce qu'il y, y avait cette opportunité là en fait ça c'est ce que ta tête est en train de nous dire ton cœur, il dit quoi quand tu t'imagines que tu le fais pas ça t'indique quoi on va dire que ça dépendrait du contexte par exemple si je suis dans un contexte où je peux pas le réaliser parce que ben, j'ai trop de boulot à faire ou quoi je me dirais honnêtement enfin, c'est pas grave ça, ça m'est arrivé cette année, là je pouvais pas assurer plusieurs projets j'ai choisi mes priorités et c'est ok ok mais si je sais que j'ai le temps et que je le fais quand même pas, bah, je me dirais, bah mince, j'ai loupé cette opportunité-là, ah, ça me saoule. quoi. Et ça, est-ce que ça s'est déjà produit par le passé Ce sentiment-là De ne pas avoir saisi une opportunité et puis de, de regretter après J'imagine que oui, mais là j'arrive, je... Rien de marquant, ok. Ouais. Je te pose ces questions-là pour essayer de comprendre c'est quoi le, le système de croyance qui soutient ce désir de tout faire dans un temps imparti, alors que techniquement c'est peut-être pas possible, mais que tu pourrais par exemple le faire en deux ou trois ans et non pas en quelques mois. Euh, ouais. C'est d'essayer de mettre à jour ce serait quoi le système de croyance qui soutient ça. Euh, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, enfin pas dit plein de trucs intéressants d'ailleurs, mais il y en a un qui a attiré particulièrement mon attention, c'était le fait de te prouver à toi-même que tu étais capable. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose dont tu doutes aujourd'hui D'être capable d'aller au bout de tes projets bah Oui, parce que je n'ai pas les compétences pour. Je... Tu me lâches les compétences et juste le sentiment lui-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens en toi de... Parfois, hein, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, <coughs> de te sentir comme... Okay capable d'aller au bout de mes projets. C'est comme un système de pensée, tu repenses aux choses que tu n'as pas terminées avant, tu as des exemples qui te viennent en tête. Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça ou pas du tout En fait globalement sur les gros projets j'ai toujours réussi à aller au bout de ce que je voulais mmh. parce que, parce que j'avais pas le choix ou parce que je me donnais pas le choix. Mais après sur des, des, des mini projets encore ça n'est en pas vraiment ça, Enfin, ça m'est arrivé plein de fois de ne pas terminer des choses, mais, euh... mais... je n'ai pas le sentiment de m'être déjà déçue. Je ne plus l'exprimer C'est mm -hmm. oh, ça, c'est de trouver, parce que une croyance, c'est lié à pas mal de choses, mais au minimum, faut il faut qu'il y ait une, ré une répétition d'expérience, si jamais on n'est pas sur une croyance très profonde. Il faut que ce soit une répétition d'expérience qui se transforme en généralisation. Et du coup, c'est comme une règle qu'on applique pour expliquer le monde, pour dire bah, ⁇ ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça que je fonctionne. ⁇ Et ça, ça peut être des croyances qui sont limitantes. C'est pour ça que je partais peut-être dans cette voie-là, mais a priori, il n'y a pas grand-chose. Que... En fait, je sais que je fonctionne mieux sous contraintes. Et je sais que je, si j'ai passé les contraintes qui me sont appliquées cette année, ça va être peut-être plus difficile pour moi de me donner l'occasion de le faire. Okay. C'est plus ça, on dire. Est-ce que, est que ça serait plus facile si tu arrêtais de croire qu'il te faut des contraintes pour réussir mmh, Je ne sais pas. Je pense... Après, ça dépend de quelles contraintes. Mais... Peut-être le, ouais. le trop-plein de contraintes, parce que des contraintes, il y en aura toujours, mais le, le trop-plein qui pousse habituellement. Est-ce que si ça t'enlevait, cette pression-là, ça serait plus fluide, plus facile, plus agréable Plus rapide, peut-être, pour ouais. faire les choses Est-ce que le fait de m'enlever ces contraintes-là, est-ce que ça me faciliterait la vie, c'est ça mmh. Sachant que ces contraintes, c'est des contraintes de, de temps Ou... Plus le... Pas, pas tant l'aspect extérieur, parce qu'on a très peu de contrôle hein, sur euh, les choses qui nous entourent. Mmh. Plus sur les contraintes intérieures. parce qu'il y a la notion de... Bah, J'ai un temps limité pour le faire. Mmh. Mais après, on a plein de temps perdu dans notre semaine, dans notre journée. Il y a plein de moments en fait, qu'on peut récupérer si on se pose les bonnes questions et qu'on s'organise bien. Mais là, c'est plus la notion de contrainte intérieure. Toi, ce que tu te mets comme contrainte. Tu vois le, la, la différence hein Je peux te Où, donner ouais, ouais, ouais. Je, du coup, je réfléchis aux contraintes que je m'impose. Bah, une des contraintes que je m'impose, c'est de beaucoup travailler. J'ai beaucoup de mal à, à lâcher prise, à, à dire « ok, là je me pose, je fais une pause ». Je suis okay. toujours dans « si j'en fais plus, c'est mieux » parce que ce « plus »-là, ce ne sera pas à faire après. Sauf que ben, hier yeah. enfin, j'ai appris un petit peu à, à essayer de calmer les jeux là, cette année en me disant « bon, ce n'est pas parce que tu bosses 10 heures dans la journée que ces 10 heures auront été efficaces. Ça se trouve dans les 10 heures, tu n'en aurais eu que 5 heures qui auront été efficaces. Donc c'est nécessaire de faire des pauses. Mais c'est difficile. C'est yeah. difficile. Ok, donc là, on aurait potentiellement une croyance qui serait intéressante à traiter aujourd'hui. Mmh. Celle de, finalement, je n'ai pas besoin de faire des efforts constamment, de multiplier mes efforts, de travailler trop dur. Je peux avoir des résultats en étant plus souple, en, étant plus... en prenant plus de pause, en prenant plus de temps, en arrêtant de courir, finalement, après le temps. En plus, j'admire les gens qui... Ouais j'admire les gens, justement, euh, qui qui même en, en, en vivant leur vie tranquillement, en se mettant pas la pression, ils arrivent tout super bien, alors que moi je, je, je bûche, okay. <rire> fort, très fort, et je mm -hmm. pas fort, enfin des fois j'ai les résultats que je veux parce que je me suis donné les moyens, mais d'autres fois j'ai trop forcé et les, les résultats sont à l'inverse de ce que j'espérais en fait. Ok, Donc, euh, voilà. okay. Fait que si tu devais me formuler ça en croyance, ce que tu viens de m'expliquer là, qu'est-ce que tu crois qui fait que ça t'amène à ça Euh... Bah, ma croyance serait que du coup je dois fournir énormément d'efforts et de temps mmh. sur euh, le enfin, peut-être pas sur le plus court temps possible mais en tout cas je dois fournir énormément d'efforts pour arriver au résultat que je veux et que même s'il y a des gens qui y arrivent en étant plus souples je me dis que ce n'est pas pour moi parce que je ne fonctionne pas comme eux. Et si on résume ta croyance, c'est je crois qu'il faut que je fournisse plus d'efforts que les autres pour pouvoir réussir. C'est ça Oui. Si on simplifie le truc, est-ce que ça pourrait ressembler ouais. à quelque chose comme ça bah, En fait, ce n'est pas nécessairement plus d'efforts que les autres parce qu'après, ça dépend le, la, les résultats que chacun vise si moi je vise ici et que par exemple une autre personne vise là et là ça lui va très bien il fait les efforts pour pour arriver là mais que moi je veux aller ici et que je sais que si je ne fais pas ces efforts là je ne peux pas arriver à ce niveau j'aurais du mal à l'énoncer sous forme de contrainte de croyance dans ce cas là on peut peut-être simplement se tenir à je crois qu'il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour atteindre mes objectifs ouais ça, ça serait juste. Ça aurait du sens, ça mmh. Donc, si tu es d'accord, je vais te demander de fermer les yeux. OK. <rire> On va faire le petit jeu ensemble. Fait que tu fermes les yeux, tu respires deux, trois fois profondément. Et je vais te demander de euh, simplement te connecter à une situation passée. Alors, récente ou lointaine, ça n'a pas vraiment d'importance. Mmh. Mais te connecter à une situation passée dans laquelle euh, tu as vécu, en fait, cette croyance-là. Tu t'es retrouvé dans la dynamique où il a fallu que tu fournisses beaucoup d'efforts, en tout cas dans ta perception, il a fallu que tu fournisses beaucoup d'efforts pour espérer atteindre ton objectif. Quand tu l'as, mmh. j'aimerais que tu me décrives. En fait. ben, C'était en, en première année de médecine, euh, ben, la première passesse, en fait, euh, le premier semestre j'y suis un peu allée tranquillement parce que j'avais toujours eu des, des facilités en fait, j'avais pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pendant ma scolarité pour avoir de très bonnes notes et du coup je me suis dit bon bah vu que ça s'est toujours passé comme ça, il n'y a pas de raison que ça change, je me suis aperçu que la passesse ce n'était pas la scolarité. Est-ce que je peux ouvrir les yeux ou je reste les yeux fermés ou pas euh, Tu gardes les yeux fermés si tu peux. <rire> ok, donc je me suis vite aperçue au premier semestre, en fait à la fin du premier semestre, que ça ne marchait pas comme ça, la première année de médecine, il fallait, fallait bûcher. Ouais. Donc, la deuxième, le deuxième semestre, j'ai bûché à fond okay. et j'ai raté euh, le concours que je visais. Donc, le concours que je visais, c'était Kiné et je l'ai raté à 20 places. Donc, euh, j'étais vraiment dégoûtée. Et je me suis juste dit, bah, en fait, c'est parce que je n'ai pas fourni assez d'efforts le premier semestre, parce que je n'ai pas, pas tout simplement euh, pris les choses assez au sérieux et je ne me suis pas assez mise au travail directement. Et du coup, la deuxième année, bah, j'ai travailler, travailler, travailler. Je pense que je travaillais entre 8 et 10 heures par jour, quasiment du 6 jours sur 7. Bon, et peut-être le week-end, je travaillais que 8 heures le week-end. Et, euh... et en fait, ça a payé. Ça a payé. J'ai été prise directement en kiné. Et, et depuis, c'est comme ça que je fonctionne. Quoi. Je comprends. Alors, tu, tu gardes toujours les yeux fermés pour l'instant. Ah, donc effectivement, là, juste pour le principe, on est euh, sur ce qu'on appelle un, un, un moment qui a été euh, charnière pour toi, ou même un seuil à la rigueur, on pourrait même parler de ça. Euh, mmh. Cette expérience-là où euh, tu as pris conscience que ton mode de fonctionnement passé n'était plus du tout adapté. Donc il a fallu te réajuster. Et pour toi, la réponse qui a été trouvée, c'était « il faut que je fournisse beaucoup plus d'efforts ». Ouais. que je travaille beaucoup plus fort. Donc C'est parti un petit peu dans... J'ai l'impression que tu t'es polarisé quelque part. C'est parti de ⁇ J'y vais cool dans toute ma scolarité, puis ça passe ⁇ à ⁇⁇ Ça passe plus, donc il faut que je fasse tout l'inverse ⁇ peut-être parti un peu trop loin dans l'inverse, justement, avec cette, cette croyance-là. Mais on va aller regarder ce que ça peut donner. Euh, fait, tu te sentais comment Quand tu as, quand, quand as vécu ce moment d'échec, quelque part, euh, tu t'es senti comment au moment où tu as installé cette croyance-là, au fond de ah toi bah Quand j'ai vécu l'échec, c'était très dur parce que c'était le premier échec de ma vie. Pour moi, redoubler, c'était euh, vraiment échouer. En fait, je n'avais jamais, échou... enfin, jamais redoublé. Okay. Et pour moi, c'était tellement imprimé que redoubler égale échec. Alors que maintenant, bah, je sais que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que si j'ai redoublé, c'est parce que je n'avais pas certaines compétences à ce moment-là, je n'avais pas certaines connaissances. Bon, bah, tant pis, il a fallu retaper. Mais bon, vu qu'en plus c'est un concours, bah, il y a encore plus euh, cette dynamique-là de toujours faire plus que les autres. Et euh, du coup, ben, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, le deuxième semestre, j'avais mis en place des méthodes où je travaillais beaucoup et ça avait bien payé pour remonter dans le classement, mais pas assez. Donc je me suis dit, bon, bah, si je réapplique ces méthodes et que je travaille euh, tout autant, et ben, ça devrait payer et ça a payé. Sauf qu'après, quand je suis rentrée en kiné, bah, du coup, c'était très dur De décrocher de cette idée là de me dire ok, la kiné c'était quand même un rythme beaucoup plus cool, on n'est plus en compétition avec les autres donc c'était beaucoup plus dur de, de me dire ok, je peux, je peux retrouver une vie normale où j'ai pas bossé à bosser 8-10 heures par jour, où je peux avoir des loisirs, où je peux sortir avec les autres et c'était très dur d'accepter ça. Si on prend cette croyance donc qui est qu'il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour atteindre tes objectifs, mmh. j'aimerais que tu penses à une image, que tu définisses un symbole, que tu lui donnes une couleur, une forme, ce que tu veux, une représentation visuelle, euh, ça ressemblerait à quoi pour toi Prends ton temps, il hein, n'y a pas d'urgence. Je dirais un 1, un, un peu en or massif. Ok, comme, comme la première place à viser, c'est ça Oui, c'est ça. Parce okay. que du coup, vu que je vise euh, au plus haut possible, ben, ça représenterait bien ça. Ouais. C'est brillant, c'est plutôt massif, c'est comment un... C'est pas c'est un peu comme un, un lingot d'or, finalement. C'est pas non plus clinquant, bling bling, euh, faux, mais c'est... Ouais, c'est un, un peu poli, et puis... Euh... Ouais, voilà, okay. c'est juste euh, massif, on va dire. Ok, okay. ça marche. Hey. Je vais te demander, toujours en gardant les yeux, tu vas juste bouger un petit peu les épaules, la tête, histoire de, de te remettre un peu à zéro à l'intérieur. Et je vais te demander de me dire, ce serait quoi la croyance que tu aimerais utiliser pour remplacer la première La première, c'est, je crois qu'il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour réussir. Par quoi tu aimerais remplacer ça, pour que ce soit plus agréable et plus facile pour toi mmh. que par Je exemple ne bosser fait. que cette que ne bossait qu'un certain fin dire que c'est ok de, de m'accorder du des pauses du temps pour moi uh -huh. Plutôt que de vouloir trop travailler. Ouais. Donc, si on, on reprend un petit peu la même formulation que ta première croyance, ça serait par exemple, je crois que je peux prendre du temps pour moi ou je pense que je peux profiter plus de mon temps et quand même réussir. Ouais. Est-ce que ça ferait du sens pour toi ça Ouais, complètement. Ok. Je te laisse le dire avec tes propres mots à voix haute. Pour voir ce que ça fait. Je, je pense que ben je, oui, je peux prendre du temps pour moi et, et ce temps pour moi ne m'empêchera pas de réussir. Je peux réussir tout en prenant du temps pour moi, en m'accordant des pauses, on okay. fout de la paix. Ouais, <rire> c'est un bon résumé ça. Ok. Euh, Est-ce que tu aurais une situation en mémoire, ou que tu peux imaginer, si jamais tu n'en as pas d'accessible, qui représenterait en fait cette croyance-là Ce qui se passerait pour toi dans ce, la réalisation de cette croyance mmh. Tu peux repartir sur tes années scolaires régulières bah Justement, ouais, les... ouais, mmh. enfin, je pouvais m'accorder beaucoup de temps, bon, je travaillais bien sûr, mais... Par exemple, en maths, euh, je me souviens qu'à chaque cours, je prenais une feuille pour dessiner. J'écoutais le cours quand il fallait écouter, mais je dessinais beaucoup pendant le cours. Mmh. Ça ne m'empêchait pas d'avoir euh, 17 de moyenne euh, tranquillement. Quoi. Donc, ce ouais, serait peut-être associé à ce souvenir-là où, où je pouvais dessiner et quand même avoir de bons résultats. Concentre-toi sur cette situation-là et décris-moi peut-être un peu plus, finalement. Quand, donc... Tu me dis, tu écoutais plus ou moins, ça dépendait des moments, tu dessinais à ce moment-là Quand tu dessinais, c'était euh, ouais, vraiment sur un coin de feuille C'était une feuille complète sur laquelle tu dessinais C'était comment Non, non, c'était une feuille complète. À chaque début de cours, je prenais une feuille blanche, je la mettais okay. sur mon cahier d'exo. Okay. Et euh, s'il y avait des exercices à corriger, je jetais un coup d'œil rapide à la correction pour euh, savoir si j'avais bon. Et puis en même temps, je dess... En fait, je faisais les choses et je dessinais en même temps, donc ça me permettait de ne pas décrocher, puisqu'en même temps, j'occupais mes mains. Mais en même temps, euh, voilà, c'était euh, une façon de rester concentré finalement. Et tu, et tu, tu te sentais... Euh, bah, oui, non, j'ai envie de te dire, mais sur, euh, <coughs> sur ton ressenti dans ce moment-là, quand, quand tu étais en train de dessiner, tout en regardant si c'est par rapport à la correction, tu avais eu juste, si tu avais bien compris, euh, tu te sentais comment Ah, mais j'étais bien. Ouais, tu étais détendu, confortable. Mmh. Ouais. Même chose, tu devais donner une forme, une couleur, un symbole à cette croyance positive, que tu peux prendre du temps pour toi, profiter et en même temps réussir tes objectifs, par contre, le l'oracle. Ce serait une couronne de laurier <rire> vert. Ok. okay. okay. Parfait. Et ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est que tu vas reprendre ton 1 en or massif et ta couronne de laurier. Et ce que j'aimerais juste que tu me dises, c'est... Où est-ce que ça se trouve dans ton esprit Est-ce qu'il y en a un qui est plus à droite, à gauche C'est disposé comment ben, Ils sont un peu superposés. Enfin, en fait, il y aurait le 1 en bas et le laurier en haut, comme ça. Okay. Oui, parfait. Fait que ce que je vais te demander de faire, c'est que tu vas vraiment prendre le temps, mais tu vas rapprocher les deux symboles ensemble Vraiment, tu les fais se rencontrer, se percuter, rentrer en, en collision tous les deux. Alors, pas violemment, hein, ce n'est pas le but, mais vraiment de les faire se rencontrer et juste d'observer ce qui se passe quand ils te rencontrent. et tu me dis ce qui se passe, ce que ça transforme, ce que ça change, ce que tu vois. J'ai l'impression quand même que le, le 1, en fait, il se met devant et que le laurier reste derrière, en fait. Ouais. Okay, donc ça s'arrange comme ça ensemble pour toi, qu'est-ce que ça pourrait signifier bah, du coup, si le 1, ça représentait ma croyance qu'il faut que je travaille toujours plus pour arriver à mes résultats et les lauriers, du coup, ben, je peux m'accorder du temps pour moi et quand même réussir si le fait qu'il y ait cette superposition ce serait, et que le 1 soit en premier ce serait que... Ben, il y a toujours la première croyance qui est là, mais que voilà, il y a la deuxième qui est pas loin et qui dit et eh, quand on peut plus, je suis là quand même. Ouais. Okay. Si les deux parties, on va on va dévier un petit peu de la technique pour voir jusqu'où ça nous emmène, mais si les deux parties pouvaient communiquer ensemble, le 1 et les lauriers pouvaient échanger ensemble et mmh. se mettre d'accord sur un objectif commun, ce serait lequel ce serait de définir vraiment des temps dans la journée où en fait je me pose, où je me dis « bah voilà, je... soit je définis un temps de travail, soit je définis une tâche, et je me dis « bah en fait, je définis soit plusieurs temps de travail, soit plusieurs tâches, et je me dis « bah, ok, entre chaque tâche, je m'accorde 10, 15, 30 minutes de, de pause, vraiment de pause où je, fais... où je travaille pas du tout, où là je me vide la tête, je fais autre chose. Okay. » voilà, ça pour être un bon compromis. Ouais. Fait que si on devait, euh, alors ça, du coup, ça serait plus écologique pour toi. Euh, si on devait peut-être, du coup, redéfinir une troisième croyance, qui serait le résultat de ça Comment tu le formulerais mmh. Je te laisse réfléchir, j'en ai quelques-unes à te proposer si jamais tu ne trouves pas, mais c'est mieux si ça vient de toi. Je crois que je peux me concentrer à fond sur une période de temps tout en acceptant de prendre des pauses pour permettre cette concentration, justement. Et quand tu dis ça, qu'est-ce qui se passe Les deux symboles, comment est-ce qu'ils réagissent Et... Le, le 1 est toujours central, mais en fait le laurier tourne autour. <rire> ok, intéressant. Est-ce que tu aimes ça Ouais, parce que du coup le 1 est plus devant, il est au centre. Okay. Mais vu que ça tourne autour, en fait c'est comme un truc qui renouvelle finalement. Enfin, le, le, le temps pris pour moi renouvelle la concentration que je mets dans le travail qui est au centre du coup. Ok. Mm. Que si on devait résumer ça, c'est à chaque fois que tu prends du temps pour toi, tu renouvelles ta concentration et ta capacité à fournir des efforts pour atteindre tes objectifs, c'est ça Oui, c'est ça. OK, super. Fait maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, très simplement, c'est que tu te projettes dans l'avenir, alors ça peut être demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, quand tu veux, que tu te projettes dans un moment où tu sais qu'habituellement, t'aurais vraiment bûché comme une dingue et que t'aurais pris aucune pause, mais j'aimerais que tu te projettes avec cet équilibre-là, des moments de pause, des moments de travail très intenses où tu es concentré, tu vas à fond, et des moments de pause pour te ressourcer et que tu me dises, comment est-ce que c'est Comment est-ce que tu vis ça Ce serait du coup pendant mes future révision euh, du semestre qui va arriver okay. et ce serait plus serein mmh. parce que du coup il n'y aurait pas de culpabilité quand je prendrais mes pauses parce que je saurais que, ben, que chaque temps de travail euh, est fait à fond Enfin là, par exemple, l'image qui me vient, c'est un moment de pause à 10 heures où j'ai une tasse de une tasse de thé. Et, euh... et c'est OK. Ouais, tu te sens confortable Alors... avec ça. Mmh. Alors qu'en temps normal, ben, j'aurais travaillé avec le thé à côté, mais je n'aurais pas fait de pause. <rire> OK. Mais qu'est-ce que tu as le sentiment, en tout cas aujourd'hui à cet instant, que ce plan-là, il est bon pour toi et qu'il va t'apporter des choses positives oui. Ouais. oui, parce que ça m'éviterait beaucoup de stress. Et bon, si, si je peux m'éviter des nuits bien. blanches, et voilà, c'est mieux. Ouais, carrément. Parfait. Et que ce que je vais t'inviter à faire, c'est que tu vas juste prendre une ou deux grandes respirations, tu vas bouger un petit peu sur place. Puis quand tu veux, tu vas juste rouvrir les yeux, et j'aurai une dernière question après pour toi. Salut. Hum. <rire> Hum, bah déjà, comment tu te sens On va commencer par celle-là, puis je te poserai l'autre question après. Apaisé, on va dire. <rire> Et maintenant, la question importante, c'est quand tu repenses à tous ces projets que tu as en tête, que tu aimerais bien réaliser, tout ce qui t'attend, tu te sens comment Tu vois ça comme Il y a moins cette notion de précipitation. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose Oui, puisque du coup, ça fait bah, moins de stress. Justement, je me dis moins, ok, il faut que je le fasse à tout prix. C'est plus, je me dis, bon, bah, je vais le faire, je vais essayer. Okay. Mais, il y a... Ça va bien se passer, en fait. C'est surtout ça. Ok. Ça fait du bien de se dire que ça va bien se passer Ouais. Ouais. Cool. cool, cool, cool. Merci euh, pour ta participation. Karine, est-ce que tu as des questions Toi qui as subi les <rire> sévices. Euh, non, pas de questions, mais juste, je suis agréablement surprise parce qu'en fait, bah là, du coup, en... Enfin, en fait, je voulais un peu juste d'entamer la, la formation sur Udemy. Ouais. Et quand j'avais vu le post sur Facebook, je m'avais Enfin, je, je me dit, mais est-ce que c'est vraiment pour moi Est-ce qu'il faut toutes les compétences Donc, en fait, je suis contente d'avoir passé le pas, et d'avoir fait l'expérience, d'avoir participé, parce que du coup, bah, voilà, ça me prouve que du coup, j'ai bien fait de le faire et c'était cool. Génial. Merci pour ça, Karine, c'est chouette. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient de se passer là, sur l'exemple que Karine nous a permis d'appliquer, avant que je vous envoie dans votre petite salle pour vous amuser entre vous pendant un un 10-15 minutes sur, ce petit, sur cette petite technique. Là, on a pris plus de temps parce qu'il a fallu explorer un petit peu les, les croyances. J'ai fait une petite digression, comme j'aime les faire, suivant les protocoles. Et puis, mais au final, ce qui est important, c'est qu'il se passe quelque chose. Qu il y a une transformation qui se produise après avoir ce que ça fera sur le long terme. Mais en tout cas, sur l'instant, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Est-ce que vous avez des questions que ce soit sur sur Facebook ou sur Zoom, on vous écoute et on vous lit. Allez-y. Moi, je n'ai pas une question, mais j'ai une observation. C'est lorsque tu lui as parlé de la troisième croyance, euh, on a vu que sa physionomie a changé parce qu'elle a inscrit un sourire au moment où, euh, où tu lui as demandé ce que sa troisième croyance permettait de croire face aux deux autres. Oui, tout à fait. Même s'il y a eu encore un petit... Euh, Crispement, euh, crispement des yeux euh, sur, euh, sur un moment de réflexion il y en a eu beaucoup moins que euh, sur euh, justement la période où on était, il oh, faire des efforts il faut y aller que c mais c'est une, une belle euh, tu as, as, as bien remarqué effectivement qu'il y avait eu un, un changement physiologique et pour le coup j'ai invité à mettre à jour une troisième croyance parce que le collapse des deux ne se faisait pas parfaitement on n'avait pas un équilibre, il y en a encore une qui prenait le dessus. Donc, j'ai fait rapidement un détour vers le, le comment s'appelle, vers à le, la négociation de partie On n'a pas fait une négociation de partie complète, mais juste on a lancé l'idée. Et puis finalement, ça a permis de trouver un, un terrain d'entente. Donc, c'est tout ce qu'on veut. Là, on veut faciliter le, le changement. Mais on s'amuse avec les techniques, c'est cool. Oui, je pense que c'est important parce que souvent, la technique, surtout quand on voit qu'il y a une résistance, c'est que moi, ça peut m'arriver des fois de, de, de mettre deux techniques ou de rajouter quelque chose dans la technique qui va faire que ça va débloquer. Ouais. Bah, c'est ça après aussi toute la beauté de, de continuer après le praticien PNL, c'est que du coup, on peut s'amuser avec plein de techniques, on peut faire plein de mélanges. On n'est plus là à suivre le protocole de, de A à Z. C'est ça aussi qui est le fun. C'est de se dire, oh tiens, ça coince un peu. Tiens, je vais contourner avec ça, puis je vais revenir là-dessus. Je vais faire telle chose. donc C'est ça, est, est ça qui est cool. Mais, euh, oui. est Et je, je peux dire que si vous hésitez à faire la formation de maître praticien, euh, allez-y avant. C'est une, <rire> une belle, belle, formation pour l'avoir su. Merci. Et ça m'a apporté ça beaucoup. C'est vrai que la formation de maître praticien, le gros avantage qu'il y a par rapport à la praticien, c'est qu'on apprend vraiment les techniques en fait, qui se cachent derrière les les mécanismes et comment fonctionnent les techniques. Donc après en fait, on, on a cette flexibilité de pouvoir adapter les techniques comme on le souhaite et, euh, et, et de les remodeler en fait. Ça c'est vrai que c'est le gros plus. Et la question de, de Saïd, si je me mélange pas trop avec les techniques, non, bah oui et non. En fait, je me mélange quand euh, je dois vous donner des exemples parce que j'ai tellement plus l'habitude de suivre les protocoles à la lettre que forcément, je vais rajouter autre chose au milieu, c'est sûr et certain. Mais euh, non, tu ne te mélanges pas parce que euh, justement, tu apprends à avoir ces coups d'avance sur où est-ce que tu veux emmener ton client, ton, la cliente, peu importe la personne que tu accompagnes. Et comme tu as des coups d'avance, tu... Tu sais, en fait, euh, réagir en fonction des résistances, parce que des fois, il y a des résistances qui sont juste, ça résiste parce que je n'ai pas bien compris la consigne, ou ça résiste parce qu'il bah, y a un petit frein, puis si on réinsiste sur la question ou sur l'exercice, ça passe à travers. Et des fois, ça résiste parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Et là, tu vas dans ton catalogue de techniques et tu dis OK, tiens, il y a ça qui coince. Et c'est comme instinctif. Tu n'as pas la certitude que c'est celle-là qui va fonctionner, mais on teste. On est toujours en, en phase de... De... de TOT, si on parle de technique de, de PNL. C'est vraiment on pense à un truc, on l'opère dans notre tête. On sait que ça peut donner un résultat potentiel fait qu'on le teste sur le terrain. On le teste avec la personne et on voit l'effet qui ressort. Et si l'effet, il n'est pas bon. Dans ce cas-là, on repense, on réopère, on se dit OK, ben ça, ça, va. ça a des chances que ça m'amène là, je le teste et je vois l'effet. Et si l'effet n'est toujours pas bon, je repense, je réopère le truc, je vois où est-ce que ça peut m'emmener jusqu'à ce que je puisse amener mon client ou ma cliente au résultat qui va être intéressant pour lui ou pour elle, pas, pas, pas d'une autre façon. Euh, oui, on s'adapte toujours à la personne et à la situation, toujours. Bah, en, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille de ne pas être coincé sur votre technique en disant, non, c'est la technique qu'il faut que je fasse. On y arrive. Donc, l'adaptabilité est super important. Euh, ça marche, José, merci pour, pour la présence. Bonne soirée. J'ai avait... une demande à faire, euh, Julien. Oui, Guylaine. Euh, en fait, est-ce que dans tes sous-groupes, est-ce qu'on peut mettre euh, une étudiante ou un étudiant dans chaque sous-groupe de maître praticienne praticien? J'en ai pas assez sous la main, là. <rire> ah, okay. Je vais avoir, euh, je vais avoir euh, Samir euh, qui va pouvoir vous aider. Je vais avoir Margot qui va pouvoir vous aider. Et puis, euh, puis c'est tout. Si jamais il y a d'autres maîtres ouais, dans dans lot, euh, ça peut. Parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir euh, ouais, quelqu'un qui a, qui a plus de connaissances en PNL. Bah, après, c'est ça. L'idée, c'est de vous envoyer après dans des petits groupes pour que vous puissiez faire les techniques ensemble. Si vous avez envie, je clique sur le bouton, puis on fait ça pendant 10-15 minutes au moins pour que vous puissiez vous essayer, puis peut-être en discuter entre vous si jamais. Et sinon, on peut tous rester dans la même salle et continuer d'en discuter. C'est comme vous voulez. Oh, ça me dérange pas sur le bouton. <rire> Il adore appuyer. Je peux sur pas partir dans coup. un groupe. Hein. Comment je, je suis en train de marcher, donc je peux pas partir dans un groupe. C'est pour ça que j'écris euh, euh, sur le avec mon téléphone. Okay. Je vous écoute en marchant. En marchant, c'est bien. On intègre bien en marchant. C'est un ça. mouvement qui nous aide à intégrer l'information. Donc c'est pour ça. Mais je vous écoute. Tout ça marche, voilà. C'est pour ça, c'est pour le dire. Donc, qui, qui aurait envie d'essayer dans un petit groupe, on va, on va le faire comme ça. Vous pouvez euh, lever la main, mettre un petit euh, quand vous avez les petites réactions sur Zoom. Si jamais vous mettez un petit pouce en l'air ou autre, et puis sinon, on continue de parler de la technique. Et puis, ce sera déjà très bien comme ça. Ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. Moi, je me sentirais plus à l'aise, je te dirais que je me sentirais plus à l'aise euh, en grand groupe parce que pour, me, pour le moment, je ne me sens pas habileté à oui. l'exercer. Je ne me sens pas, c'est ouais. assez à l'aise ou habileté pour, euh, pour l'exercer. Voilà. Est-ce que tu voudrais t'essayer du coup, dans le grand groupe? Tu peux faire ça aussi. Ah, que moi, je fasse la technique. La... Tellement, écoute, c'est clair, moi que je vais faire ça. Ah. Ben là, je le dis tellement en Québécois, là. Oui, si euh... on avait un doute, on sait maintenant que tu es bien au Québec. <rire> et vive le Québec. Et oui. euh... Ben, ben. Euh... Ça marche, une Bonne soirée, oui, J'ai une croyance propos. limitante que je dis que je ne suis pas capable. Donc, euh... on va aller affronter cette croyance limitante-là. Et euh, oui. OK. Fait que tu joues la cobaye. Ah, je joue ah, la cobaye. Non, tu joues la cobaye ou tu joues le, ben, je peux jouer la, la programmatrice? Tu joues la ah, cobaye? Ah non, pas la programmatrice, tu es calme. OK. Et hein. <rire> <rire> euh, eh oui, de, OK, la de cobaye. de, de Guylaine? <rire> tu veux -tu que je te, je te dise ma croyance limitante? Ben, tu, peux, tu, tu peux évoquer la croyance limitante et puis euh, la personne qui se sentirait... Euh, aurait l'envie de tester et puis de toute façon on est dans le grand groupe fait qu'on reste là, on vous surveille avec Samir et Margot pour voir si ça se passe bien. Il <rire> n'y bah, a pas de pression du tout. Du tout. Euh, <rire> ma croyance limitante, c'est ce serait, euh, je j's, euh, suis pas capable de euh, d'actualiser un projet, euh, un projet gouvernemental. Un projet qui m'a été proposé et euh, je ne suis pas capable de l'actualiser, de le partir à zéro et de pouvoir le monter pour arriver à quelque chose d'intéressant de, de, concrètement. On reprend euh, cette croyance-là et tu la simplifies. Euh, <rire> lorsqu'on parle d'une croyance, de, de, lorsqu'on parle d'un projet important, je ne me sens pas compétente à le, à le concrétiser. partir d'un projet de zéro jusqu'à sa réalisation. C'est beau. C'est tout simple, non? Oui, c'est pas mal clair. C'est ouais? beau. Okay. Merci. Qui a envie de, de s'essayer? Je peux remettre le, le protocole en partage d'écran, hein, si jamais il y a besoin. Sinon, euh, je challenge euh, Samir ou Margot. Il y a Daniel qui a levé. Euh, qui a levé Daniel, tu veux essayer C'est mieux quand même que ce soit quelqu'un qui a. Ah oui. A... Oh, oh, oh, ok, je okay, D'accord. <rire> tu, tu veux, Daniel Bon, là, je suis. Qu'est-ce que je veux <rire> Est-ce que, est que tu veux aider Guylaine à changer sa croyance limitante ben, euh, J'avais envie. Euh, ouais. Je ne sais pas si je vais suivre le protocole, par exemple. Il va euh, falloir suivre le protocole. Ah, ben je le laisse bas, Je laisse mon tour. Oui, ok. <rire> <rire> J'aimerais ça, moi, que ce soit soit Samir ou Margot. Ah, bon, ben. Bah, je te laisse choisir, Guylaine, la personne qui va t'élire lire dans ta croyance. Une ou l'autre, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas choisir entre les deux, mais j'aimerais que ce soit soit deux, Margot, hein. soit Samir. On peut faire les deux en même temps aussi, hein. ça marche. Hein. Ah, oui Alors, qui commence et qui euh, finit bah, Maintenant, il ne reste plus que ça. On tire à la courte paille, Margot Vas-y. <rire> je, je vous remets le protocole en partage d'écran, Samir et Margot, ou c'est bon pour non, je ai. Chou, chou, chou. Je non, Moi, je l'ai, moi. Non, tu l'as Moi, je l'ai. Ok, ouais. c'est bon. Je commence mm -hmm. et puis Margot finit Ah oui. Ou tu préfères le contraire Comme Ok, ça marche. Alors, du coup, euh, Guylaine, est-ce que tu peux nous parler de justement ta croyance limitante euh, Oui, en fait, euh, je sens que quand c'est un projet d'envergure euh, avec des personnes qui sont importantes officiellement au pouvoir, j'ai l'impression que euh, je n'ai pas les compétences nécessaires euh, pour pouvoir concrétiser euh, le projet qui, euh, qui est mis en place, parce que ça demande, euh, ça demande beaucoup de ressources, euh, ça demande beaucoup, ouais, sûr, ça demande beaucoup de ressources, et ma question, c'est est-ce que j'ai tous les ressources pour pouvoir répondre à ce type de projet-là, qui est d'envergure, qui est de grande envergure? Là? D'accord. Est-ce que tu as déjà eu cette, euh, ce sentiment-là sur un projet euh, dans le, déjà dans le passé que tu as réussi à faire? Euh, en fait, oui. J ben, à une certaine époque, moi, j'ai travaillé 15 ans en communautaire, dans les organismes communautaires, parce que je ne me, me croyais pas assez compétente pour travailler euh, dans les institutions, à, ins à, à travers les institutions. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, go, j'y vais. Euh, je ne verrai pas si, euh, si j'ai les compétences nécessaires pour euh, pouvoir travailler en, en, en institution. Il y a à peu près dix ans, puis j'ai réussi. Je suis rentrée euh, au Centre de jeunesse et euh, j'ai observé que j'étais euh, même très compétente. D'accord, tu as observé que tu étais très compétente. Oui. OK, ça marche. Donc, du coup, en fait, euh, cette croyance... Si je te demandais de, de fermer les yeux, de te détendre. Hop. Voilà, tu prends une grande inspiration. Tu te détends. Est-ce que cette croyance a une couleur, une forme, peut-être un nom particulier? Euh... Oui, en fait, c'est plus comme... Un une espèce de bulle quand on voit comme dans un dans une bd une bulle mais avec comme des pointes euh, avec des pointes pas une bulle ronde là euh, je sais pas comment l'expliquer euh, souvent quand ouais. ils sont fâchés dans les bd là, euh, il y a toutes sortes de de toutes sortes de symboles dans une bulle euh, avec plusieurs pointes ok du coup, c'est une bulle avec plusieurs pointes. Elle a une oui. couleur. Cette bulle. Euh, plusieurs couleurs, en fait. Oui, plusieurs couleurs. Foncée? foncé. Français. français. Oui. D'accord. Et du coup, cette bulle avec des pointes, avec plusieurs couleurs foncées, c'est ta croyance limitante. On est d'accord? Oui. OK. Et elle représente quoi, en fait, cette bulle? Euh, un mal-être. Oui, un mal-être. Euh, de la frustration et de la déception. D'accord. la frustration de ou de la déception de quoi? Euh, autant euh, je me sens pas compétente à accéder euh, au projet, autant euh, je suis frustrée de ne pas accéder à ce projet-là. OK. D'accord. Donc, tu es frustrée frustré de ne pas accéder à ce, pro, à ce projet, c'est ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas accéder à ce projet aujourd'hui? Euh, parce que là, j'attends des réponses. Est-ce que tu attends des réponses? Oui. D'accord. Et du coup, si tu pouvais accéder à ce projet, est-ce que tu penses que cette croyance, elle serait encore là? Euh, J'aurais l'appréhension, en fait, c'est toute l'appréhension, euh, si je peux réussir euh, ce dit projet. D'accord. Et quelle croyance euh, tu aimerais avoir et qui pourrait remplacer cette croyance-là La confiance que La je confiance. peux réussir. D'accord. Et est-ce que tu peux peut-être te connecter à un moment où tu as eu cette confiance En fait, quand, quand j'ai réussi à, dans, à, à, à intégrer le réseau en oui. institution, euh, le, le réseau gouvernemental, euh, j'ai constaté que, que j'étais tout aussi compétente que, que les gens qui étaient, qui étaient là, qui étaient présents, qui étaient engagés. Donc, euh, oui. J'avais confiance en fait. Au départ, j'avais la même, la même appréhension. Puis, dès quelques semaines, quelques temps au, au travail, puis que le constat que j'ai, que oui, je pouvais réussir à remplir mon mandat, j'étais bien puis j'étais en confiance. Et tu te sens comment là intérieurement de savoir que tu es en confiance euh, Insécurité Sereine Sécurité Ouais. Sereine C'est où dans ton corps cette sérénité, cette sécurité euh... Juste au-dessus de, de mon nombril. Juste au-dessus du nombril Ouais. Ça prend beaucoup de place, un peu. Beaucoup. Beaucoup de place, d'accord. Et cette sécurité et cette sérénité, est-ce qu'elle a un nom, une couleur, une forme, un symbole en particulier? Un nuage. Large? Ouais. D'accord. Un nuage Elle blanc a avec un bleuté. Un petit bleuté... Euh... Parce qu'on voit le ciel à travers, donc euh, un petit nuage blanc euh, avec euh, quelques reflets bleutés. D'accord. Mm -hmm. Du coup, là, euh, cette croyance positive, c'est un nuage blanc euh, avec un petit reflet bleuté qui est un peu transparent, c'est ça? Mm -hmm. mm -hmm. D'accord. Et là, maintenant, si on devait justement prendre ta première croyance qui était une bulle avec des piques, euh, plein, avec plein de couleurs, et puis ce nuage blanc qui est légèrement transparent et bleuté et qu'on devait les mettre tous les deux. Qu'est-ce qui se passe euh... La bulle qui a des pics, euh, veut, veut se placer à l'avant. Elle veut se placer à l'avant? Oui. D'accord. Et du coup, le nuage, lui, est derrière, c'est ça? Oui. D'accord. Et tu le vois toujours, ce nuage? Ben, en fait, je, je, ce que je sens, c'est qu'il veut comme monter au-dessus. D'accord. Il veut monter au-dessus? Oui. OK. Et selon toi, qu'est-ce que ça pourrait signifier euh, Ce qui me vient spontanément, c'est euh, ce que je, je ce qui me vient spontanément, ce que je vois, c'est que le nuage monte au-dessus et euh, qu'il y a une pluie pour pouvoir laver le, la bulle. D'accord. Nettoyer. D'accord. Donc là, le nuage, il essaye de, en quelque sorte, il essaye de pleuvoir sur la bulle pour la nettoyer, c'est ça Oui. Ouais. Ok. Et, et selon toi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça euh... Le fait que le nuage est en train de pleuvoir sur, sur cette bulle. c'est que cette frustration-là et cette, ce sentiment d'incompétence n'a pas lieu d'être. Oui. Euh, que c'est correct que ce soit-là, mais en même temps, on peut le nettoyer, on peut le... On peut... Euh, on peut dégager, en fait, toute ce, cette frustration-là et tout cet, euh, ce sentiment d'incompétence. D'accord. Et donc selon toi, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire justement Est-ce qu'il euh, faudrait laisser ce nuage continuer justement comme ça à pleuvoir sur cette bulle, mmh. de manière à ce que euh, ça efface complètement en tout cas cette bulle-là, pour enlever ton sentiment d'incompétence Ou est-ce que tu penses qu'on pourrait aller un peu plus loin là maintenant Euh, non, je pense que ça peut, euh, parce que je, je, je le vois. Je vois, le, je vois mon nuage, euh, mon cumulus est en train de faire sa job de, de nettoyer. Ouais. Euh... Et tu te sens comment, là, de savoir que justement, il y a ce, ce nuage blanc, bleuté, transparent, là? Qui, euh, qui est en train de faire son job vis-à-vis euh, -vis de ton projet Bien, tout simplement bien. D'accord. Et avec toute cette représentation que tu as, si tu, veux, tu devais euh, formuler une croyance positive qui est liée à cette représentation, ce serait quoi que j'ai les ressources nécessaires et les compétences nécessaires pour réaliser euh, n'importe quel projet. D'accord. Donc, tu as les ressources nécessaires et les compétences nécessaires pour réaliser n'importe quel projet. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu peux le répéter un peu, un peu fort, en tout cas, en mettant un peu d'émotion et de me dire comment tu te sens en disant ça par rapport à ce projet? Euh, je peux... Je peux euh... Je peux réaliser, j'ai les compétences et les ressources nécessaires pour réaliser euh, n'importe quel projet. Et ça fait quoi? Euh, une fierté. Fierté? Mm -hmm. Un sentiment de compétence également. Un sentiment de compétence. Et avant de terminer, ça se présente où dans ton corps, ce sentiment-là? Ici, d'accord. Ça a une forme, une couleur euh... Rosé. Rosé, ok. Je vais, je vais laisser, ben on, va, on va laisser ce sentiment-là prendre encore plus de place, s'ancrer à l'intérieur de toi. Et, euh, et puis aussi, ce qu'on va faire, c'est que... Une fois que tu vas laisser ce sentiment-là encore plus prendre d'ampleur à l'intérieur de toi, tu pourras me faire juste un signe de la tête. Et on va faire une dernière petite chose. OK. OK, d'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se projeter. Donc là, tu sais, il y a, y a une, une, voiture à voyager dans, une voiture qui va te permettre de voyager dans le temps et on va partir dans le, dans le futur. Et il y a ce projet-là qui se présente à toi. Et du coup, ce projet-là qui t'enchante te, qui et que tu aimerais faire, qui est là, on te le propose. -ce que, comment tu te sens à ce moment-là euh, Confiante et fébrile. Confiance et fébrile. Excité? D'accord. Oui. Et donc par rapport à tout à l'heure, quelle est la différence là maintenant? Euh, tantôt, je sentais plus euh, de l'appréhension, euh, oh. de l'incompétence, un sentiment d'incompétence. Maintenant, ce que je ressens, c'est plus euh, de l'excitation, de la fébrilité. Oh. Ok. La fébrilité, c'est de l'excitation, c'est bien ça Oui, oui, oui. D'accord, c'est très bien. Et donc là, du coup, est-ce que cette nouvelle croyance te convient Oui. Par rapport à tes, ton, tes prochains projets Tout à fait. Je vais te laisser du coup prendre une grande inspiration. Et puis, quand tu le voudras, tu pourras revenir avec nous. Bonjour Bonjour. Merci. Salut, Guylaine. Allô. Alors, comment comment tu te sens, Guylaine? Euh, bien. Euh, particulièrement contente. Oui. Oui. Ouais. Voilà. J'ai réussi mon job. Ah oui. Excellent. Comment ça Merci. coûte? <rire> ça coûte juste euh, bah, le fait que tu te lanceras dans ton projet une fois que ça, ça va venir ce sera le, ah ouais. le meilleur salaire <rire> on va débuter par, euh, par provincial ici au Québec par la suite euh, ça s'étendra okay. je le souhaite du moins merci beaucoup Samir <rire> je t'en prie Guylaine très bien joué Samir Ouais. Bien joué. Bah, du coup, je suis parti jusqu'au bout vu que j'étais lancé. J'ai euh, suis... <rire> en, envoyé un petit clin d'œil à Margot en disant tu oh, échappe. Tu as reparti, tu échappes. Un autre <rire> fois. Mais, oui, mais, oui. Non, mais bon, là, là, je peux euh, dire encore va. une chose. Je peux dire une chose encore une fois, c'est que j'ai ce sentiment de gratitude quand même d'avoir fait la, la formation de maître praticien parce que... Avant de me lancer, c'est un protocole que j'ai jamais testé. Celui-ci. Et avant de me lancer, j'avais aussi un peu d'appréhension en me disant ben, « est-ce que euh, je vais l'emmener jusqu'au bout Est-ce que je vais pouvoir t'apporter justement ce que, ce que tu désires ?» Et en fait, ben, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait vraiment de façon très, euh, ben, très naturelle, en fait. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu t'aider, vraiment. Ben, C'était beau bon de te voir, euh, de te voir euh, aller, puis de, le, les rajouts que tu as fait, puis de l'emmener à 100 encore plus au ressenti. Mmh. Ça coulait, ben j'avais Les métaphores et tout ça. Ouais. C'était fluide. C'était pas. Euh, je, je sentais pas d'hésitation. C'était vraiment pas saccadé. C'était vraiment euh, une belle fluidité. Bon, ben merci pour votre feedback. Que que je au grandes... aux... Oui, dis-moi. Excuse-moi. Ce que j'aimais aussi, c'est le fait que quand elle a parlé de son nuage, de... Si te... de... tu lui as demandé si elle devait laisser euh, le nuage nettoyer le tout. Si elle voulait avoir encore quelque chose de plus fait que tu as le fait, en réalité, tu es allé voir comment elle se sentait par rapport à ça. Puis pour elle, c'était suffisant. Sinon, tu aurais pu aller encore plus loin. Puis je trouve que c'était correct la façon dont tu voulais te poser la question. fait. Je ne sais pas que ce que Julien en parle. Non, vraiment du beau, euh, du beau, du beau boulot. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très, très bien. Euh, la seule chose, je devais faire attention. Je voyais Julien Oui, parce que ça me plaisait ce que j'étais en train de, de voir et d'entendre. Oui, puis moi, je te faisais, ça mort. On se l'aider. <rire> <rire> mais, euh, non, non, vraiment très bien. Peut-être juste la seule chose, mais c'est parce que tu fonctionnes beaucoup en métaphore, de faire attention à un moment donné, de sortir de la métaphore pour ramener justement, dans le, dans le concret. C'est la seule chose, peut-être. Mais euh, sinon, il euh, n'y a rien à dire. Tu as mené ça très, très bien. J'ai beaucoup aimé le, la stratégie que tu as utilisée euh, en suivant le protocole malgré tout, mais en amenant euh, en amenant des petites nuances bah, qui sont propres à toi et euh, c'est vraiment chouette Bravo Merci. Top. Et merci Marouane aussi pour son... C'est ça Manouane Je sais pas, je ne lis pas bien, mais c'est Marouane. Ouais. C'est marrant. En Allemagne, finalement, ça, ça compte à toutes les sources. Je l'écris un peu différemment. Mais en France, ça va. Ça, ça... Non. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur bah, du coup, les, deux, euh, les deux exemples Salut Sandia, tu pourras regarder la rediffusion, euh, comme je vois que tu viens d'arriver il n'y a, a pas longtemps. Euh, clean langage, on n'est pas loin. Honnêtement, on n'est pas loin euh, sur cette approche-là. Euh, sachant qu'avec le clean langage, on, euh, on est beaucoup sur euh, la transition de l'information logique à l'information euh, métaphorique pour aller chercher des solutions. Donc ça, ça se rapproche beaucoup. Euh, là, sans parler de clean langage, parce qu'on n'a pas les questions d'une clean langage qui sont dedans, même s'il y a quelques petits éléments qu'on peut retrouver, euh, on est sur euh, l'utilisation de la symbolique. Coup, on est vraiment Et l'utilisation de la symbolique et des sous-modalités de la symbolique pour pouvoir amener l'échange. On joue avec les sous-modalités aussi. Mais, euh... Mais euh, non, très bien. Chouette. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde, ce petit protocole-là Est-ce que vous avez des questions Est-ce que, est -ce que, est -ce que euh... voilà. vous voulez encore d'autres entraînements sur d'autres techniques comme ça J'avais juste une petite question. Oui, euh, lors du collapse des deux croyances, du coup, mm -hmm. euh, c'est soit c'est la croyance positive qui ressort, soit c'est un mélange des deux, mais ce sera, on ne favorisera jamais l'émergence de la croyance négative, c'est ça Non. Ce sera toujours soit la positive, soit un mélange. Oui, ou quelque chose de complètement nouveau. Ok. Est possible aussi. Mais euh, la, la croyance négative, elle... Ce n'est pas qu'elle est annulée, mais le système, par la symbolique, trouve un moyen de tirer l'essence positive, parce qu'il y a toujours du positif dans une croyance négative. Il y a une raison, une protection, une recherche d'apprentissage, de, de, d'avancement, de, de sécurité, de, de bien-être, peu importe ce que c'est. Le, le processus fait qu'on va aller puiser l'aspect positif de façon inconsciente dans cette croyance négative. Et s'il y a moyen, soit c'est de l'implémenter dans l'autre, la nouvelle, soit sinon, c'est de construire quelque chose de complètement nouveau en prenant les aspects positifs de chaque et en créant quelque chose de nouveau. Donc, okay. Euh... OK, merci. Ce que tu as fait avec Karine, en fait. Oui. Tout à fait. Sachant que c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé au tout début pour toi, mais après, ça s'est résolu. C'est qu'au tout début, il euh, y avait, de, de, de mémoire, je crois, ta, ta boule avec les pics, était ouais. plus en avant ouais. que le reste et c'est seulement après que tu as ton nuage qui s'est mis au-dessus puis qui l'a arrosé et qui a nettoyé cette bulle là. Que le Là ça s'est fait sans vraiment d'intervention, ça s'est réajusté tout seul. On veut observer euh, en fait le... le changement qui se produit dans la rencontre des deux croyances, on veut être avant tout dans l'observation, c'est si jamais on... on voit un petit peu comme pour Karine bah non, mais c'est celle-là qui prend le devant, pilote, elle est derrière. On écoute le dit de cours. Dans ce cas-là, on intervient pour dire Ok, mais comment est-ce qu'on pourrait faire différemment On me donne une petite impulsion. Okay. Sans pour autant dire à Karine bah, Regarde, Karine, est-ce que tu ne pourrais pas juste trouver du temps pour toi si. Et puis de prendre des moments de pause. Et puis du coup, de rester hyper performante et euh, proactive dans les autres moments. Parce que c'est une solution, mais on ne peut pas lui donner. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire Ok, si on ouvre un tout petit peu plus là. Si on envisage un agencement différent, qu'est-ce que ça pourrait amener? Parce que les solutions sont déjà en nous. Tout ce qu'on veut, c'est que ça ressorte. Mais à avoir amené ça à Karine, de la façon que tu l'as nommée, euh, ça n'aurait pas, pas intégré sa carte du monde. Il y a, ça aurait il eu aurait un non-sens pour ça, elle. Ça ben, aurait pu passer. Il y, y a des conseils qui peuvent passer, mais euh, on a toujours le risque que ça vienne percuter la carte du monde. Oui que l'information soit comprise, mais qu'il n'y ait pas de prise de conscience et pas d'acceptation de la proposition. Et fait... dans ce cas-là, bah, ça, passe, ça passe à la trappe, même si au final, peut-être que Karine, dans euh, je sais pas, une conversation qu'elle aurait eue dans six mois, elle en serait venue à la conclusion de ah, « en fait, je pourrais prendre du temps pour moi me poser parce que je ne fais pas. » Et du coup, bah, ça serait mieux. Mm -hmm. Mais au moment où on reçoit l'info parce qu'on ne l'a pas demandé, bah, elle ne va pas passer l'information. Non, si c'est ça, bien. Voilà. Est-ce est qu'une personne qui serait un peu à ce moment-là pourrait dire ben, que ça pourrait encore plus avoir une résistance, donc ça pourrait encore plus renforcer sa croyance négative? Euh, tu, tu peux reformuler, excuse-moi, je n'ai pas compris. C'est que, non, que non. Euh, le fait que, que comme Karine, tu lui as ramené une troisième croyance, mais euh, on parlait aussi de ne pas donner de, de, de, de conseils de, de, de, de, pour ne pas aller... À l'encontre de la du monde de la personne. Mais si euh, à un moment donné, tu t'échappes, que tu donnes un, un conseil que la personne refuse, si elle est en ça peut amener encore plus la personne à renforcer cette croyance limitante-là ou... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut, être aussi, euh, ça peut être aussi un élément déclencheur pour trouver une solution alternative. Si, si jamais ça t'échappe, parce qu'on ben, n'est pas des machines là. Si jamais ça t'échappe, dans ce cas-là, ben, si la personne l'accepte, c'est vraiment de valider avec elle qu'elle l'accepte à 100%, qu'elle comprend ce que ça implique, où est-ce que ça l'emmène, ce que ça représente, comment elle va l'adopter. Que Si jamais il y a une résistance, euh, la première chose qui me viendrait en tête, c'est d'utiliser cette résistance-là et de lui dire, OK, donc cette solution-là, c'est parfait, ça ne fonctionne pas. Du coup, on fait quoi de différent Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre tu, tu rebondis sur… Tu viens de me montrer une barrière, je vais la valider avec toi la barrière et du coup, je vais te demander par où on passe si ça, c'est une barrière. Mais c est, c est, après, c'est de la gymnastique. Donc, euh, c'est de, de, de faire attention. Mais si jamais on dérape, le mieux, c'est toujours de repartir dans le sens de ce que nous donne notre client. Notre c'est client. ce qui va être le plus pertinent de toute façon. Ce n'est pas grave un... Hein, hein, une personne qu'on va accompagner, qui est en résistance ou qui bloque à un moment donné, au contraire, c'est de se servir de ce blocage-là et d'aller dans le sens du système pour ensuite le guider tranquillement. Peut-être tu changes le cours d'une rivière en, en mettant un truc en travers. là. tu changes le cours d'une rivière en utilisant le courant et en déviant le courant petit à petit pour que ça aille ailleurs. Donc, mm. tu, tu te sers du courant, là. tu ne vas pas contre le courant. C'est... C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultat, d'être frustré, de frustrer ton client et puis du coup, d'arriver nulle part. Mm -hmm. donc, on joue les filous. Merci. <rire> okay. euh, alors. Okay. Euh, Marion, donc pour la question, si la personne n'arrive pas à trouver une deuxième mémoire positive on peut, euh, plutôt que de partir sur la ligne temporelle au niveau du passé, on part sur la ligne future ou alors une ligne alternative. On crée une situation de toute pièce. On s'imagine de qu'est-ce que ce serait si ça se passait comme ça. Voilà, on, on utilise la technique du comme-si et puis on va chercher à, à faire s'imaginer, créer euh, finalement une, une situation dans laquelle la personne peut s'ancrer pour la vivre se connecter avec, mais qui reste de l'ordre de l'imaginaire. Merci Julie. Bonne soirée, merci d'être venue. À la prochaine. Est-ce que c'est est plus oui. clair Marion, comme ça Hop, Oui, c'est bon, le petit, petit pouce en l'air, ça marche. Parfait. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses avant qu'on avant qu se laisse là pour aujourd'hui C'est encore super. <rire> cool, génial. Merci Margot pour euh, ce retour. Moi ouais, je vous remercie. Ça vous plaît? Avec plaisir, euh, Guilhem. C'est surtout Samir qui faut remercier. C'est lui qui a fait la job. Hein. Ben, en fait, je vous remercie. Oui, Samir, particulièrement. Je, je te remercie grandement. Et, euh, mais je vous remercie parce qu'à chaque fois que j'ai des exemples, euh, je suis quelqu'un moi qui apprend en, en observant. J'ai cette, cette force-là, tant mieux. Euh, donc, à chaque fois que j'observe, j'en apprends un peu plus, puis je me sens un peu plus euh, habileté et compétente pour pouvoir euh, appliquer les techniques. L'observation est, est importante. C'est pour ça aussi que la pratique, même si on ne pratique pas directement, mais au moins de voir des gens pratiquer, puis de, de remettre en contexte, de Peut-être parfois donner des commentaires sur tiens pourquoi on a fait ça, pourquoi on a mis ça. Ça permet d'approfondir la compréhension des techniques. Mmh. Et du coup, euh, c'est plus facile ensuite de pouvoir les, les mettre en application et d'aider justement les autres à avancer à travers ces, ces outils-là. Tout à fait. Euh, ouais, Donc, super merci. Vision, euh, Marwan, exact. <rire> Avec plaisir, Guylaine. C'est top. Fait que, euh, on se revoit du coup bah, la semaine prochaine. Euh, Samir qu'on a prévu la semaine prochaine. C'est une, une rencontre régulière ou c'était un atelier particulier Je me souviens plus. Je crois que c'est une rencontre autour de la PNL qu'on fait la semaine prochaine. Alors crois... oh, attends, je vais regarder ça. Il me semble que c'est un atelier sur un sujet particulier. Ok. Euh, mais bon, c'est juste le temps qu'on se rode avec le nouvel emploi du temps. Hein. C'est rien de. <rire> Là, on a. D'ailleurs, pour information, euh, la newsletter. Atelier thématique. Atelier thématique, OK. Donc, on va le, on va le publier. Oui, exact. C'est ça, je le vois. Euh, donc, là, la newsletter va être mise en place pour communiquer avec vous les dates de qu'est-ce qu'on fait dans le mois, c'est quelle rencontre qu'on va mettre en place, etc. Euh, il y aura aussi, euh, du coup, le groupe sur le téléphone portable. Euh, qui va être mis en place pour euh, juste euh, un tout petit moment, parce qu'on a autre chose qui s'en vient, euh, qui va permettre de regrouper énormément de ce qu'on vous partage euh, sur un seul, et même, euh, un seul et même appareil. Mais on ne vous en dit pas plus, ça sera la surprise. Vous allez euh, voir ça, euh, je pense, courant septembre, juste le temps que ce soit organisé, mais ça va être, euh, ça va être quelque chose de chouette. Ça devrait vous plaire normalement. Euh, voilà, plein de surprises, en fait. On... Ouais. on est des Pères Noël ah, ah, déguisé, ouais. <rire> c'est ça donc euh, c'est donc ça, restez à l'affût parce qu'il y a pas mal de choses qui vont, euh, qui vont arriver, d'ailleurs il y en a, a le, le coaching de groupe dont on va vous parler euh, plus en détail je pense euh, bah, la semaine prochaine, Tiens, ça pourrait être pas mal comme on arrive bientôt sur septembre après il va nous rester deux semaines euh, ça va être l'occasion d'introduire ça et puis ça, aussi, euh, ça va être du lourd d'autres choses, ouais <rire> ça va être du très très très très <rire> très Clairement. On ne va pas s'ennuyer, je vous le dis, moi. <rire> euh, Samir, Julien, ouais. quand vous dites, euh, là je reviens, quand vous dites atelier thématique, euh, pouvez-vous me préciser, est-ce que vous pouvez préciser? Euh, ben justement, on va publier euh, là, tout à l'heure ou demain, Grand Max, l'affiche de l'événement. Le thème. Comme ah, ça, le thème, voilà, ouais, voilà, ok, c'est ça. <rire> D'accord, euh, merci. Ça, ça, ça s'en vient. D'accord. Moi, je suis comme un enfant, hein. je vais tout avoir tout de suite, maintenant. Hey. Hey. On, va te, on va te faire un petit peu fruit et puis tu vas attendre un petit peu. D'accord. Donc, euh, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. C'était cool de vous avoir euh, avec nous pour ce moment de, de partage de techniques. Et puis, euh, merci à ceux et celles qui sont sur euh, Facebook et qui regarderont aussi en rediffusion. Si vous avez des questions, on est à votre dispo. Sinon, on se retrouve semaine prochaine pour le live et euh, avant pour euh, des partages sur le groupe Facebook. Bonne semaine. Ça roule. Bonne fin de semaine à Bonne tout le monde. Vite. Prenez soin enfin. de vous. Merci enfin de Bye bye. bye, bye.